mettre plus que le prénom et le nom, même si c'est déjà pas mal et que parfois on peut oublier. Euh, quelques chiffres, euh, les types de signatures, euh, quelques tutos et astuces, et bien sûr nos prochains événements. Euh, alors, pour employer des mots euh, anglais, <rire> hein, la signature, la signature, c'est une façon euh, d'apposer sa marque. Hein, donc, euh, personal branding, <coughs> et votre empreinte devient une marque. Alors, je n'étais pas peu fière de cette baseline. Euh, donc, voilà. Donc on peut la garder, celle-là, non Oui. Ouais. <rire> partagé, vous pouvez la réutiliser. Donc, euh, soignez votre signature e-mail, c'est euh, utile pour plein de raisons. Donc, d'abord, rassurez vos interlocuteurs. Ça vous, a dé ça vous est déjà arrivé, j'imagine, sans doute recevoir des mails un petit peu, peu bizarres. Là, ça, ça, peut, euh, ça peut rassurer. Ça sert à être reconnu, à sortir du lot par rapport à des signatures peut-être un petit peu plus traditionnelles, un petit peu, ordi un petit peu plus ordinaires. Et ça sert déjà à une forme de call to action, à une sorte de D'action, hein, donc souhaitez vous rencontrer et souhaitez d'en savoir plus à votre sujet. Peut-être je vais rajouter, ce que ça fait pas par contre qu'une signature email, c'est que ça garantit pas l'expéditeur. On n'est pas sur une signature euh, qui vaut authentification. Euh, l'email, en fait, il n'a pas été prévu pour ça, donc une signature, on affiche, mais on ne peut pas garantir l'expéditeur en face. Ça, c'est un peu le, le problème avec l'email et avec euh, le spam et ce genre de, de pratiques. Voilà. Alors peut-être quelques chiffres euh, sur, sur l'email. Alors, euh, deuxième canal de distribution, c'est-à-dire les, les spécialistes du marketing nous disent que c'est euh, encore un canal qui est intéressant. Je pense que c'est ça le sens. Oui, c'est ça. Mmh. Et le premier, à votre avis, c'est quoi Le premier canal de distribution préféré des spécialistes en marketing Ceux qui veulent nous vendre des choses. Bah, ça, reste ouais, voilà, ouais. Hein, ça reste les réseaux sociaux, mais vraiment à 1 ou 2 près. Donc vraiment, euh, ça reste quelque chose de tout à fait intéressant. Euh, pour les taux d'ouverture moyen d'un email, donc en B2B c'est 15%. Donc évidemment il y a un assez gros pourcentage de pertes, mmh. mais quand même. Et un taux de clic de 5%, ça fait partie de, de chiffres qu'on bah, qu constate même nous aussi euh, sur notre euh, newsletter. Euh, voilà, nos newsletters. Voilà. Bon, évidemment on parle de mails qui sont envoyés à plusieurs destinataires. Si vous avez 5% d'ouverture euh, avec des clients, c'est mal barré quoi <rire> Euh, donc voilà une autre raison de, de soigner euh, sa signature mail c'est que bah, après je ne sais pas ce que vous le temps que vous y passez vous ou que vous y passez euh, les gens qui sont sur euh, linkedin là combien de, de, de temps en moyenne vous passez par jour à vous occuper de vous de vos mails donc en moyenne c'est 5 à 6 heures c'est quand même pas mal d'où l'intérêt de, de sortir du lot sachant que ça, souvent ça dépasse la journée de travail puisque les emails sont aussi sur le téléphone donc euh, 5 à 6 heures sur 24 heures quoi Pareil pour le nombre d'emails par jour, euh, 40 emails par jour. Reçus en moyenne. En France. Alors, on voulait vous proposer quelques exemples euh, maison. Alors, c'est à notre échelle, il n'y a pas forcément, euh, pas forcément des, des chiffres énormes, mais ça nous donne un peu un ordre un d'idée. Ordre Donc là, euh, Chantal, je crois que c'est des bandeaux que tu as mis dans nos signatures. Donc, ouais. au hasard, Mardinov. Exactement. Exactement. Donc, euh, le, pour le Mardinov, bonjour, <rire> bienvenue. Pour le Mardi 9 précédent, donc, euh, au niveau de tous les canaux, alors quand je dis tous les canaux, c'est-à-dire que ce soit Open Agenda, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, etc., euh, 295 visites sur euh, la, la, la page de la, du billet pour euh, s'inscrire à, à Mardi 9, 25 clics sur le bandeau mail en tant que tel, sur toute la période envoyée, où elle a été envoyée, et deux achats de billets. Donc ce bandeau, c'est un bandeau qui vient euh, conclure nos signatures de toute l'organisation, donc de tous les collaborateurs du Moulin Digital c'est ça. Et pour celui à venir, bah, ça augmente encore hein, évidemment les chiffres, mais on retrouve <coughs> à, peu près, euh, à peu près la même chose. Quoi. Donc la solution, c'est si vous voulez augmenter le stat, vous pouvez vous inscrire à mardinov dès maintenant, c'est ça Jean-Philippe okay. <rire> Non, c'était plus pour vous donner un, un, un, un ordre de grandeur, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas énorme, mais on facilite aussi euh, l'inscription en mettant ça en pied de mail. Donc on verra tout à l'heure euh, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en pied de mail, mais ça facilite aussi... Euh, la tâche pour les personnes qui veulent s'inscrire, même si ce n'est pas des chiffres euh, énormes. Quoi. Alors on voulait vous montrer déjà quelques types de signatures euh, email que vous avez rencontrés Donc je pense que bah, vous allez vous retrouver normalement dans les, les trois grandes familles de signatures. La première, on va, être, on va dire, c'est les signatures avec une image. Je pense qu'on en a tous euh, déjà vu. Finalement, ce qui est plutôt pas mal quand on, quand on a une image en signature, c'est qu'on ben, maîtrise assez facilement, euh, surtout si on est un peu graphiste, si on a l'habitude d'utiliser des outils type Canva, on maîtrise assez facilement les informations et on arrive à faire quelque chose qui nous ressemble, qui est joli. Ça, c'est un, un des avantages, évidemment. Par contre, eh ben, une image, c'est pas forcément. Les emails, ça n'a pas été conçu pour envoyer des images, c'était conçu pour envoyer du texte. Donc, un email, c'est possible d'envoyer des images, mais ce n'est pas le, le plus facile pour vos interlocuteurs. Euh, C'est-à-dire que votre image, elle ne va être pas cliquable, euh, vos coordonnées, on ne va pas pouvoir faire des copier-coller, puisque c'est une photo, forcément, et, et du coup, ça risque aussi d'augmenter un peu le poids de vos emails. Donc ça, c'est un petit peu euh, les inconvénients de, de, des signatures avec une image. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez une signature image, euh, euh, c'est très, très mauvais, c est, c est, voilà. mais on peut mieux faire et on, vous, on essaiera de vous montrer comment on peut mieux faire. une seule image. Hmm. Ce soit pas, pas Exactement. Le texte, vous avez créé le texte euh, de, dans un logiciel de retouche image type euh, Canva, Gimp ou Photoshop. Quoi. Donc, bah, voilà, ce n'est pas évolutif, ça risque de pas apparaître. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous recevez des emails parfois et c'est écrit, bah, cliquez ici pour afficher l'image. Vous devez faire une action pour pouvoir afficher les images de l'email. Bah, dans ce cas-là, bah, vous ne verriez pas la signature de votre interlocuteur. C'est un petit peu dommage. l'autre bout du spectre on va dire vous avez les signatures texte donc là c'est efficace hein. euh, <rire> c'est efficace parce qu'on a toutes les infos évidemment elles apparaissent assez facilement l'email est très léger puisque c'est que du texte euh, par contre bah c'est pas forcément très esthétique euh, on, on se différencie pas trop sur ce type de signature quoique si on arrive à faire peut-être quelque chose de très original avec du texte, mais euh, c'est plus difficile de se différencier et de marquer un peu son interlocuteur, donc d'avoir quelque chose qui accroche euh, son interlocuteur. L'avantage, c'est que ça fonctionne très bien sur tout, tout, euh, toutes les boîtes mail, et évidemment, euh, les images, parfois, elles sont aussi traitées par les boîtes mail comme étant du spam. Là, pour le coup, bah, vous passez les filtres spam plus facilement. Ça, c'est un des avantages, donc signature texte, euh, moi, j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent qui ont des signatures texte, hein, donc euh, c'est quelque chose d'assez répandu. Les images, un petit peu moins, je le vois de temps en temps, mais pas souvent. Mais textes, c'est assez répandu. Je ne sais pas ce que vous observez, vous, avec les interlocuteurs avec lesquels vous échangez. Si vous voyez des images, du texte, ou si même vous-même, vous utilisez une signature texte brute ou, ou pas. N'hésitez pas. Oui, d'accord. Vous avez fait un truc bon, vous avez tout ça à l'envoyer par mail, mais comment vous, comment vous vous assurez de la qualité de la situation Alors, ah. bon ouais. bon ouais. Moi, je me suis auto-envoyé mon mail. Est-ce que, euh, est que vous pouvez prendre le micro C'est juste... Euh, ouais. Donc, vous disiez du coup, ouais, juste la petite envers le haut et c'est bon. Donc, vous êtes auto-envoyé votre mail Personnellement, oui. C'est exactement ce qu'on fait aussi. Oui. <rire> Alors, on s'auto-envoie ouais, le mail en, en navigation privée pour mais éviter... Pas, euh pas forcément, mais c'est bien de l'envoyer peut-être à, à vous, mais peut de à mais peut-être l'envoyer à d'autres de vos boîtes mail. Ouais. Comme ça, ça vous permet de tester un peu... Euh, alors, c'est très empirique, hein, mais ça permet de tester un panel de boîtes euh, un petit peu différent. Quoi. Et ce qu'on avait fait aussi quand on avait testé euh, les bandeaux que tu avais créés, bah, c'est sur mobile et sur euh, mmh. PC. Oui, l'aspect responsive, voilà. ben, ça, il est important. Donc oui, ben, à soi-même, donc sur un autre navigateur, sur un autre boîte mail, ou alors tout simplement à vos, à vos contacts, quoi, à votre mmh. famille ou à vos amis pour dire ben qu'est-ce que tu en penses, etc. Hein et enfin la troisième version, on a mis le paquet là, <rire> euh, la troisième version c'est euh, bah, une signature HTML. Donc le HTML c'est le langage euh, des pages web, on va dire, euh, le langage texte et image des pages web. Là, on, on combine un peu les, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a à la fois des infos qui sont cliquables, sélectionnables assez facilement, donc qui vont faciliter la vie à, à votre interlocuteur pour qu'il récupère vos, vos informations, qu'il vous appelle, qu'il vous réponde par email. Et puis à la fois, on va pouvoir ajouter de l'image, voire même de l'image animée. On verra, on verra les, les, les, les pour et contre là-dessus, mais on va pouvoir faire quelque chose de vraiment créatif et adapté du coup à... à à une lecture sur une boîte email qui, qui réceptionne essentiellement des emails en html en fait. Donc on est vraiment dans le langage euh, de, de la boîte mail quoi. Alors maintenant que je vous ai dit html, ça peut peut-être vous faire peur, parce qu'on n'est pas tous développeurs, on n'utilise pas le html au quotidien, quoique certains, certaines l'utilisent peut-être. Euh, on verra qu'il y a des outils qui nous permettent de créer ce code euh, html assez simplement et qu'on n'est pas forcément obligé d'être codeur. nous on a nos collègues qui, qui, qui sont codeurs qui peuvent le faire, mais euh, c'est pas... Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc on a des outils qui nous facilitent la vie qui nous permettent de le faire. Bah du coup, comment on fait Est-ce que vous avez déjà, parmi vous, qui a une signature qui a été créée un peu en HTML, donc qui intègre du texte, de l'image, euh, des choses comme ça Oui, vous l'avez déjà fait Et comment vous l'avez réalisé, cette signature Directement dans, dans l'éditeur Outlook, en fait, dans l'éditeur de signature, ouais. on la génère en auto, il n'y a même mmh. pas à coder. C'est ça. Alors effectivement, vous avez certaines boîtes mail qui vous permettent d'avoir un éditeur HTML dans, dans, les, euh, dans la boîte mail, mais ce n'est pas le cas de toutes. Euh, J'ai regardé un petit peu, effectivement, Outlook, la version bureau le permet, euh, mais par exemple, Gmail ne le permet pas. Euh, Outlook, la version en ligne, je ne suis pas sûr qu'elle le permette. Office 365, je ne sais pas qui l'utilise. Mais euh, souvent, les versions en ligne, ils ne vous permettent pas de mettre du code HTML, donc vous êtes obligé de passer par un éditeur tiers. Effectivement, si vous êtes sur un client messagerie type euh, Outlook, Thunderbird, là pour le coup, c'est possible. Une petite question. Oui. Donc c'est Aline qui est graphiste et qui dit que.. Donc Aline qui est graphiste et qui dit pour ma part j'utilise mysignature.io pour le moment. Ça a permis l'ajout d'images et de texte. D'accord. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle aimerait changer C'est parce que elle est, ben, Aline. Ah. Si tu nous entends, <rire> tu peux nous répondre. <rire> Merci. Effectivement. Donc c'est ce, ce type d'outil là qui, qui vous permet de créer des signatures qui sont des, des outils en ligne et qui vont fabriquer un petit code HTML à partir d'un modèle en fait. Voilà, c'est ce type d'outil qu'on peut regarder. Deuxième question du live du coup. Euh, toujours euh, en réponse à, à quels outils, quels moyens de faire, il y a Jean-Marc qui dit en HTML via Outlook ou via HubSpot Oui. C'est peut-être des choses dont vous avez... Yes. Merci Jean-Marc, je crois qu'il nous en avait déjà parlé sur Facebook. Oui. <rire> Coucou Jean-Marc. Euh, effectivement, alors euh, si vous n'avez pas d'éditeur HTML dans votre boîte email, ce qui est le cas de beaucoup de webmail aujourd'hui, bah vous, vous allez passer par un outil tiers. Et ouais. ces outils tiers, bah on nous a dit MySignature.io que j'ai pas testé du coup, mais euh, on pourra le rajouter dans, dans les notes de, euh, du café outils. Euh, J'en ai testé, on, on, nous en avons testé quatre, euh, grosso modo. Euh, voilà, il y a y stamp qui est un des plus connus, mais qui, est, euh, qui, est, euh, qui propose pas mal d'options, c'est-à-dire qui vous propose d'ajouter dans votre signature des infos dynamiques. Il vous propose par exemple d'ajouter vos derniers posts Instagram, euh, votre dernière vidéo YouTube, etc. Mais automatiquement, il va récupérer la dernière vidéo et l'ajouter en bandeau de signature. Bon, Peut-être que pour des créateurs de contenu, ça peut être vraiment adapté et par contre, c'est une version payante pour faire ça. Donc ça, je pense que c'est le plus poussé de, des quatre outils qu'on a utilisés parce qu'il permet également par exemple d'afficher les prochains événements de son agenda automatiquement, son agenda public. Donc euh, il permet de faire des choses de ce type-là, évidemment dans une version payante. Euh, les trois autres, on est plutôt, euh, à chaque fois on a une version gratuite euh, qui va vous permettre un minima de créer une signature et, qui, et les différentes options qui vont être proposées, bah c'est plus ou moins de modèles en fait, donc de, de templates, donc il va falloir, l'inconvénient de ce type d'outil, c'est qu'il va falloir scaler dans un template, vous n'allez pas pouvoir faire une création de, de zéro, il va falloir regarder un modèle et puis l'adapter à, à votre besoin. Donc il y avait Signature Maker, alors là pour le coup il est assez épuré, mais il n'y a qu'un seul template. Vous gagnez du temps, hop, une signature, un template, ça va super vite. Euh, Mysignature.com qui a environ 70 modèles, c'est celui que j'ai testé. Et HubSpot qui a un éditeur de CRM, donc un éditeur de logiciel, qui en propose un. Et qui propose euh, environ 6 modèles qui sont assez, euh, assez réussis. Il euh, faut juste faire attention à décocher la case, euh, il rajoute sa, sa petite pub en bas mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le décocher. Donc, euh, je vous invite plutôt à le décocher, sauf si vous voulez faire de la pub pour HubSpot, mais ce n'est pas forcément l'objectif. Euh, voilà les, les quatre outils qu'on qu a testés. Si on a une question sur LinkedIn Alors, c'est Aline qui répond à ta question, euh, Chantal. Euh, donc, elle trouve que euh, MySignature, c'est plutôt un outil qui fonctionne bien, elle en est satisfaite. Par contre, euh, elle aimerait bien en changer parce que euh, le design est assez restreint en mode gratuit en tout cas, et ils mettent de la pub en bas. Alors peut-être que ça peut ah être oui. décoché aussi, mais ouais. voilà, c'est son Alors, retour. Effectivement, une pub Merci. en bas de la signature, c'est un peu rédhibitoire, je trouve. Alors la dernière solution, je l'avais fait sur un des outils, bah, vous copiez la signature dans votre webmail et vous supprimez la dernière ligne, en fait. Donc c'est tout bête, quoi. Allez, bah, du coup, je vais, moi je vais vous montrer Mail Signature, donc pas My Signature, il hein, n'y a pas de pub sur celui-là, mail-signature.com, euh, c'est celui que je voulais vous, vous, vous partager. Donc c'est un outil bah, qui va vous générer le petit code HTML à partir d'un template, je l'ai trouvé assez simple en fait, il n'y a pas besoin de créer de compte, c'est pour ça que je voulais vous, vous proposer celui-ci. Il y a un truc qui est important, c'est-à-dire que d'une plateforme à l'autre, là vous avez toutes les plateformes d'email, Outlook, 365, Apple Mail, Gmail, Microsoft 365, alors la différence je ne sais pas trop, euh, Exchange Server, donc ça c'est pour euh, plutôt les, les grosses organisations, ou Thunderbird qui est un client messagerie. Il ne va pas forcément faire tout à fait le même code d'une plateforme à l'autre parce qu'il y a certaines plateformes où, le, où la, la taille de la signature est super limitée. Donc euh, si vous avez quelque chose qui en HTML, vous ne vous en rendez pas compte, derrière est trop détaillé, et bah vous ne pourrez pas l'ajouter. Donc euh, l'important bah, c'est de choisir un petit peu euh, au début sa, sa plateforme, voilà, moi, par exemple Gmail. Et derrière vous allez pouvoir choisir un modèle ici et vous avez un éditeur visuel qui vous permet de, de rapidement euh, jeter un coup d'œil sur ce que vous voulez quoi donc il va falloir quand même plutôt s'inspirer du modèle existant pour euh, je sais pas si vous voulez pas mettre votre photo il bah, faut pas partir sur ce modèle quoi. il faut partir plutôt sur un modèle où euh, on est plus avec le logo de la compagnie et un bandeau euh, juste en dessous une fois que vous avez choisi votre modèle bah, vous allez pouvoir le tester en fait en situation en complétant les, euh, les les champs ici, hop, etc, etc. Donc on voit bien que ça, ça, ça modifie les infos au fur et à mesure. Votre compagnie évidemment. Et le truc est sympa. Alors sur ce style, hop, vous avez une rubrique style qui vous permet d'adapter un peu les couleurs de votre entreprise. Donc si vous avez une charte graphique, eh ben, vous pouvez appliquer en fait euh, les couleurs de votre entreprise. Donc pareil, là on va voir que la couleur euh, dominante, c'est ce bleu-là. Ben, il faut mettre la couleur la plus importante de votre logo si vous voulez euh, ben, que ça fasse un petit peu euh, raccord avec votre marque. Donc euh, c'est un peu à tâtons hein, finalement. Euh, vous pouvez euh, tester ça. Donc là il y a trois couleurs, mais je pense qu'il y en a surtout une qui est utilisée dans ce modèle. Sur la partie graphique, il va vous demander d'ajouter de, vos images. Donc, vous n'allez pas pouvoir les ajouter comme sur euh, un client Outlook. Vous n'allez pas pouvoir récupérer les images sur votre PC pour les ajouter euh, directement dans la signature. Il va falloir que vos images soient hébergées en ligne. Donc, le plus simple, c'est de partir sur une image sur votre site, sur votre site web, pour pouvoir euh, l'ajouter. Parce que si votre image n'est pas accessible sur Internet, la personne qui va recevoir votre email, eh ben, elle ne va pas pouvoir s'afficher l'image. En fait. Ou alors, il faudrait la mettre en pièce jointe, ce que ne permettent pas de faire les webmails ce que permet de faire les clients de messagerie. Donc, si vous ne voulez pas que l'image soit en pièce jointe, il faut qu'elle soit hébergée quelque part, idéalement sur votre site. Bon, en principe, si c'est votre logo, c'est plutôt sur votre site. Et il faut ajouter cette, euh, cette URL. Et si euh, on commence et qu'on n'a pas encore son site, est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre ou est-ce C'est -ce euh... mmh. est une bonne question. Euh... Alors, Gmail ne permet pas de mettre euh, vos images sur Google Drive pour les ajouter dans votre signature. Mmh. Pourquoi Je ne sais pas, c'est assez, assez mystérieux. Euh, il faut trouver un petit espace en ligne pour les mettre. Alors avec Outlook, c'est peut-être possible. Euh, peut-être votre logo Facebook, mm -hmm. votre logo sur les réseaux sociaux, peut-être que vous pouvez copier l'adresse et l'ajouter. Ça pourrait être une solution euh, de partir de l'adresse de, de votre logo sur, sur vos réseaux sociaux. Le mieux, c'est vraiment de partir de votre site web parce que le lien est pérenne, c'est vous qui le déposez et c'est vous qui, qui gérez l'image. Donc, je vous montre par exemple sur notre site, si je suis dans la rubrique média de mon site, là, j'ai l'adresse de cette image. Donc ça, c'est un WordPress, mais c'est pareil souvent sous les autres. Hein. Je vais copier l'adresse de cette image, donc il y a un bandeau avec nos logos, et je vais l'ajouter par exemple ici, je trouve que ça irait bien en bannière. Je peux l'ajouter là, normalement, il doit, il doit s'afficher en direct, quoi. Et pour mais ça, il faut, il faut vraiment que votre image soit hébergée. Quoi. Mais ce n'est pas forcément une image qui est publiée sur le site, c'est une image qui est hébergée sur oui. le site, mais pas forcément publiée sur les pages visibles pour les clients. Exact, c'est vraiment la notion d'hébergement. Il faut que l'image soit hébergée quelque part accessible en ligne sur un lien autorisé. Donc euh, votre site, c'est la meilleure manière d'avoir un, un lien autorisé. Mais ça ne veut pas dire que cette image, moi, je l'affiche sur ma page d'accueil de mon site. Elle est juste rangée dans les médias de mon site. Il vous recommande, euh, il vous permet donc là, dans ce modèle, je peux mettre également un logo qui apparaîtrait ici. Et je peux mettre un lien sur la bannière. Typiquement, je, si j'ai envie de ramener vers mon site, je peux mettre un lien euh, vers, vers mon site ici. Alors il faut que je la mette, il faut que je mette le lien en entier. Voilà, donc du coup, c'est assez, assez, euh, assez simple, hein. vos, vos données personnelles, les données de votre compagnie, les images, donc un, deux, deux liens, etc. Donc si, si je me dis que je ne veux pas de logo, j'enlève, en fait, ça fait un espace blanc. Hein. Je ne suis pas obligé de mettre un logo, euh, voilà, je, je peux aussi adapter un petit peu le modèle à la marge. Un lien éventuellement sur, euh, sur la bannière. Alors quelque chose qu'on n'utilise pas du tout, nous, ils vous propose des, des textes un petit peu par rapport à la confidentialité des, des, des, de ce qui est échangé par email, je ne sais pas si vous utilisez ça. Nous, on ne l'utilise euh, pas trop parce que je pense que ça ne correspond pas trop à notre métier. On n'est pas trop dans ces que des questions juridiques. Mais peut-être que pour certains métiers, euh, c'est important. Donc, il vous propose des textes en anglais. Donc, euh, voilà, vous les adapter. <rire> si vous ne le voulez pas, vous pouvez l'enlever tout simplement. Le style dont vous adaptez les couleurs euh, de votre site. Et enfin, il me propose des réseaux sociaux. Vous les voyez ici, les liens. Évidemment, le Pinterest du Moulin Digital, on n'a pas. Si je l'enlève, le logo, en fait, il disparaît euh, de fait. Pareil pour Twitter, si j'enlève, il ne reste que, que les logos en fait, que, vous, euh, que vous décidez d'afficher. Et après, vous copiez-collez li votre lien LinkedIn ici, votre lien YouTube ici et votre lien Instagram ici. Alors là, là déjà, bon, on va en parler un petit peu plus tard, mais j'ai envie de dire, là, déjà, soyez malin dans le sens où là, c'est un outil où on vous propose un squelette. Après, vous y mettez ce que vous voulez. C'est-à-dire mmh. que si vous n'avez pas de photo de vous qui vous convient, mettez votre logo. Ou euh, Si euh, vous avez, euh, par exemple, en ce moment, euh, mais je vous dis, on développera tout à l'heure, si euh, en ce moment euh, sur euh, YouTube, vous avez une super vidéo euh, où vous avez envie qu'on la voit davantage, ne mettez pas que le lien à votre chaîne YouTube, mettez le lien à cette vidéo-là. Alors après, il faut penser à la mettre à jour, mais, euh, mais voilà, utilisez cet outil-là pour euh, mmh. vraiment euh, euh, optimiser, maximiser mmh. les, les vues sur ce que vous voulez qu'on voit de vous. C'est vrai qu'on part d'un modèle, mais on peut quand même adapter. Vous voyez, là dans ce modèle, ici, c'était l'emplacement de logo. Ici, c'est plutôt la bannière promotionnelle. Du coup, moi, j'ai mis les logos ici, je n'utilise pas l'emplacement de logo, mais après, c'est à vous d'imaginer ce, ce que vous pouvez faire. Avec un outil comme ça, l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire évoluer sa signature. On a une actualité, on a un temps fort. et ben on peut aussi changer régulièrement ce bandeau. On repasse par l'outil d'édition et on rechange sa signature. C'est aussi des choses qui sont possibles et qu'on peut même recommander. Hein. Même en termes de couleur aussi, si vous voulez rester dans la saisonnalité, j'ai n'importe quoi pour la Saint-Patrick, bah vous mettez en vert. <rire> Alors attention, pas trop non plus, hein, restez sur un camaïu, on va le voir aussi par la suite, mais voilà, essayez de, de voir ce qui se fait euh, dans, sur la, la périodicité pour essayer d'être dans l'air du temps aussi. Alors, je vais juste euh, peut-être montrer comment on l'ajoute euh, sur Gmail, donc une fois que vous avez fini, que vous êtes satisfait de ce que vous, a, vous avez produit, bah vous faites appliquer et vous faites juste un copier-coller qui est ici. Donc je fais le copier, j'arrive sur ma signature, hop. Alors ça, ça dépend des messageries, hein, mais souvent vous avez un onglet paramètres, organisation, signature, des choses comme ça. Et vous pouvez en créer une ici. Et voilà, vous avez votre signature qui s'applique. Et après, vous pouvez aussi gérer plusieurs signatures, hein, souvent sur les boîtes mail, hein. selon les interlocuteurs. Alors, il faut, ça demande une certaine discipline, mais euh, vous pouvez dire, euh, je mets cette signature pour cet interlocuteur et j'en mets une autre pour un autre interlocuteur. C'est aussi euh, une chose qui est jouable. Si vous travaillez pour deux entités, par exemple, euh, si vous avez une activité professionnelle, une activité associative, c'est des choses que vous pouvez faire en gardant une seule messagerie. Voilà sur la partie outils pour créer sa signature. Est-ce que vous avez d'autres trucs et astuces à nous partager sur le, les outils pour créer votre signature Donc Moi, j'en avais listé, de, de, voilà, j'ai testé celui-là, mais il y en avait, euh, avait d'autres hein, également, puisque peut-être euh, en ligne aussi, si vous avez utilisé les autres, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé euh, chouette. Et sinon, ben... D'accord. Ok, bah, du coup maintenant on va regarder un petit peu les bonnes pratiques. Maintenant que vous maîtrisez les outils, on va passer aux bonnes pratiques. Donc je l'avais déjà précisé, donc insérer une image, il faut qu'elle soit hébergée en ligne. Sur la, euh, si vous utilisez un webmail, web évidemment, donc ça c'est à dire que vous consultez votre messagerie par votre navigateur euh, internet. Si vous utilisez un client mail, vous n'êtes pas obligé de l'héberger en ligne, vous pouvez prendre une pièce jointe. L'inconvénient, c'est qu'attaché à chaque email que vous allez envoyer, il y aura la pièce jointe. Ça, ça alourdit un peu les correspondances euh, avec vos interlocuteurs. Alors, pour le type, le type d'image à, à intégrer, alors je ne sais pas si c'est une question que vous êtes déjà posée, mais moi je trouve que c'est une question intéressante et importante à se poser. Euh, donc là, il y a les trois types d'images les plus courants. Alors, il y en a plein d'autres hein. il y a TIFF, WebP, etc. On va, utiliser, on va parler de ceux-là parce que c'est ceux qui sont le plus souvent utilisés. Euh, le mieux, c'est le PNG quand même à utiliser, puisque c'est le meilleur rapport euh, qualité-poids euh, par rapport à, à JPEG, par exemple, qui peut devenir euh, assez lourd. Euh, le PNG, pour qu'il reste léger, et ben utilisez plutôt le PNG 8 plutôt que le 24 ou le 32, puisque comme le chiffre l'indique, ben plus il est élevé, plus l'image est, est lourde. Sachant qu'avec le PNG 8, vous avez déjà de quoi vous faire plaisir en termes de, de couleurs. Et sur un PNG 8, typiquement, si on est sur un outil type Canva, on peut choisir ce genre d'option euh, Est-ce qu'on peut Je pense qu'il est. Il me semble. D'accord. Non Et bon. sur un outil de... Ouais. Okay. On va pas plusieurs PNG, Alors non, oui, non, on vous propose pas plusieurs PNG, mais on export. vous propose de vous cocher ou pas la qualité de l'image, la oui. compression de l'image. Donc effectivement, bah, du coup, ça. Euh, en revanche, pour tout ce qui est euh, Photoshop et ainsi de suite, là, oui. Mais, euh, mais effectivement, sur Canva, c'est pas, c'est pas aussi précis ouais. que ça. Mmh. Euh, donc il y a peu de paires de qualité euh, et ça gère la transparence. Alors ça c'est quand vous avez euh, euh, quand vous voulez ne faire voir par exemple que les contours de votre image, de votre symbole ou de votre logotype par exemple, ou donner un effet de contour de votre photographie sans qu'il y ait le fond ou sans qu'il y ait le cadre euh, carré ou rectangulaire et ainsi de suite. Donc ça ça peut être pas mal. C'est plutôt pas mal aussi parce que je ne sais pas sur mobile il y a beaucoup de personnes qui utilisent le dark mode ou pas. Euh, ah. Le mode où effectivement c'est écrit euh, le fond est noir et le texte est blanc. Bah, si vous n'avez pas un PNG, je pense qu'il y a un gros carré blanc qui apparaît en fait. Ouais, ou noir. Mmh. Mais euh, noir. Alors Après, après il y a des fois où il y a une sorte décrétage un petit peu bizarre, mais, mais bon, c'est à choisir, c'est le PNG qui est, qui est le mieux. Le JPEG, il est bien si, euh, d'un point de vue de la qualité de la, de la photo et de la colorimétrie, et en contrepartie, donc, bah, du coup, c'est plus lourd. L'inconvénient aussi du JPEG, c'est qu'avec le temps, il se dégrade, alors que le PNG, non. Euh, vous pouvez faire un essai... Alors, en même temps, ça implique de regarder régulièrement, de s'amuser à penser à regarder régulièrement, mais vous remarquerez qu'un PNG se dégrade beaucoup moins rapidement qu'un JPEG. Et la transparence n'est pas gérée. Euh, le GIF, euh, on va, <rire> on va, on va, on va euh, voir euh, dans la slide d'après aussi. Il le, le, y, y a un bon rapport qualité-poids, mais il n'est pas excellent. Euh, la transparence est possible aussi, mais surtout ce qui est intéressant avec le GIF, c'est que l'animation est, est possible. Alors, elle n'est pas toujours visible et, euh, et la transparence aussi elle n'est pas toujours visible. Donc, on, on vous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire faites des essais, mm. montrez un petit peu à, aux différentes personnes de votre entourage. Euh, mais ça peut, ça peut être intéressant. <rire> en fait, chaque messagerie va décider ou pas d'afficher les gifs. Donc, c'est un petit peu euh, qui tout double. Il y a certaines messageries, je crois, qui décident de mettre une image figée. Mm. Donc, ça ne veut pas dire que votre visuel, il va passer à la trappe, mais ça veut dire que peut-être qu'il ne s'affichera pas exactement comment vous le souhaitez. Alors, nous, on a déjà testé, il me semble, les GIF en, en signature. Euh, alors, pas le premier, plutôt le second, hein, on a testé. Il euh, bah, y a un intérêt qui est assez, euh, qui est assez immédiat, c'est qu'en fait, on, on va quand même capter l'attention. Je trouve que c'est assez puissant là-dessus. Euh, et on va sans doute inciter à une action. Après, ça dépend comment votre GIF est fait, quel est son message et comment il est animé, mais on, on peut aussi l'utiliser pour inciter à une action, à un clic, notamment, euh, sur un bandeau, pour euh, en savoir plus, pour s'inscrire, euh, etc., etc. Ça, c'est vraiment le, le point fort du GIF. Oui, bah après, il a les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités. Mmh. Si vous avez peur que ça ne s'affiche pas, au moins, faites en sorte que votre GIF à la première image y ait quelque chose. Parce que là, par exemple, là, le « cultivant l'innovation », la première image, il n'y a que le dégradé, il n'y a rien. Donc du coup, y a la personne, elle ne ah, verra oui. que cette première image où il n'y a rien, donc c'est dommage. Donc moins la première image, faites en sorte que ça soit le, le, le, le bandeau comme s'il n'était pas animé. Et au pire, il bah, n'y aura que ça et ça ne sera pas animé. Ouais. Oui, tu prévois l'image si, au oui. cas où elle soit figée. Ouais, quoi. Ça. Okay. Comme quand on fait une vidéo, mmh. on, on prévoit une miniature normalement voilà, ça, ça revient à, à ça. Quoi. Donc pour créer vos gifs, je vous ai mis et puis je vous renvoie à un, à un super café outil qui a eu lieu il y a... Quelques temps, c'était Joséphine. Quelques temps, ouais, Joséphine, coucou Joséphine, sur easygif.com, easy qui vous permet de créer et d'optimiser vos, vos <coughs> gifs. Et euh, c'est celui dont je me sers pour faire euh, pour faire nos bandeaux. Et éviter que vos gifs soient trop lourds et qu'ils alourdissent un peu les boîtes aussi de vos destinataires, ce qui peut être un peu pénalisant. Oui, donc, donc ça, ça veut dire aussi, donc, les GIFs, ils existent, vous pouvez aller en chercher sur des sites euh, comme GIFI, par exemple, avec un PH, un FI. <rire> Et, euh, mais sinon, vous pouvez aussi les réaliser, donc avec des vidéos que vous avez réalisées, avec des, des dessins que vous, vous feriez, enfin euh, mm. que sais-je, euh, via ce logiciel-là qu'on vous conseille, mais bon, il y en a plein d'autres. Donc ça, ça peut être aussi une forme de signature, de mettre ce genre de, de, de GIF dans vos, dans vos signatures-là. Et euh, je ne sais plus si tu as parlé des, des, des moins, ouais, on peut détourner un. Et... Oui, il peut fausser un message et donner... Il faut, un faut aussi que l'animation, effectivement, elle soit adaptée à la lecture d'un email. C'est vrai que si on va sur Jiffy, souvent les, les GIFI, ils sont quand même super dynamiques. Euh, après, bon, peut-être qu'on peut trouver une signature sur Jiffy, hein, je ne sais pas, c'est <rire> peut-être chercher, mais <rire> ils, sont, ils sont très dynamiques, ça risque quand même d'être un peu désagréable à lire. Euh, donc euh, peut-être l'animation, c'est bien, mais peut-être une animation un peu soft, j'ai envie de dire, pas, hum. euh, voilà, pas quelque chose... Après, c'est la, la dimension aussi hein, que vous mmh. choisissez. Hein. C'est sûr, si vous mettez une image qui fasse mille par mille, hein, ouais. c'est un peu agressif. Quoi. Ouais. Alors ce que si vous mettez quelque chose de fin, et selon l'emplacement que vous choisissez pour le placer, ça peut être pas mal. Je ne sais pas si on a précisé la taille des images sur une slide après, non Je ne me rappelle plus. Euh, pas sûr, hein. euh, je ne sais pas. Non, on on peut en, en parler ici. Parlé que, ouais, euh, alors, nous, on a beaucoup testé nos, nos bandeaux, que ce soit les gifs, que les bandeaux de signature, donc les bandeaux, les images, qui, qui, les, pieds, les pieds de signature. Euh, on a regardé un petit peu les recommandations euh, en ligne. Souvent, on recommande entre 80 et 200, je crois, de hauteur, mmh. 200 pixels, et de largeur entre 300 et 600. Mmh. Il me semble que j'ai vu ça euh, comme chiffre. Nous, on trouvait par exemple que 200 pixels de hauteur, ça fait vraiment un énorme bandeau. Donc, on a décidé de, de ratatiner un petit peu ça. Je ne sais plus quel était le compromis choisi, à 80, Chantal. À 90. Ah, 90, tu me l'as dit 50 fois. 90 pixels de hauteur, pour nous, on a trouvé que c'était le bon compromis pour pas que ça tienne aussi la moitié de la page du destinataire et que ça reste assez, euh, assez contenu. Et en largeur, je crois que c'est 590, c'est ça Presque, c'est 530. Ah, <rire> 530 de largeur. <rire> C'est aussi pour le côté responsif justement, mmh. c'est-à-dire que si c'est trop fin, quand vous le verrez sur le téléphone, on ne verra rien du tout, mais d'un autre côté, si c'est mmh. trop large, ça peut être agressif. Quoi. Donc, donc nous, on était tout contents, tout fiers de notre taille, etc. On s'est dit super, on a, on a bien cadassé la truc, on envoie sur Gmail, Gmail nous redimensionne tout à 300. <rire> voilà. donc, des moments, il y, y a des boîtes mail euh, qui, vont, qui vont faire leur sauce et qui vont décider de redimensionner. Après, le, ça redimensionne toute la signature à 300, donc l'ordre de grandeur reste, euh, reste respecté. Mais voilà, vous pouvez avoir ce type de surprise, on n'est jamais sûr de comment ça va s'afficher. On avait testé aussi sur une autre boîte mail, le bandeau restait à gauche, la signature était centrée. Bon, ben ça, vous, malheureusement, d'autres webmail vous ne pourrez pas tout, tout maîtriser. Après, euh, après la, la, la, le, rapport, le ratio reste conservé. Quoi. Alors ben là on donc, ça c'était pour euh, comment elle est fabriquée l'image, d'un point de vue technique, après qu'est-ce qu'on met dans l'image. Alors bon, potentiellement c'est infini. On a, parlé <rire> on a parlé du portrait de, de soi. Alors voilà, on, on part du principe qu'on qu s'adresse à, à, à des personnes euh, pro. Alors voilà, faites attention, donc seul ou accompagné, si c'est pertinent. Donc par exemple, si vous, vous occupez d'animaux, eh ben, si vous faites un câlin à un chien, ben, ça peut, ça passe bien. quoi. Hein. Euh, en revanche, si vous êtes en couple, mais que vous travaillez seul, on ne sait pas trop, et en plus, que, en plus, vous avez un prénom du style Dominique ou Claude, on ne sait pas trop de qui il s'agit. Enfin, <rire> essayez de, voilà, soit vous avec votre, votre métier, ou alors, par exemple, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que j'avais pensé comme autre, euh, autre métier, euh, ou avec des enfants aussi, pareil, alors après, faut il faut qu'il a ait l'autorisation, ainsi de mmh. suite, mais bon, euh, et choisir un cadre cohérent donc un environnement cohérent, ou alors hein, détourer et puis euh, avoir juste, vous avoir jusque, juste vous. Donc ça, c'est ce que vous reflétez, euh, ce que vous montrez. Et il y a aussi le langage corporel hein, qui doit aller avec, euh, avec votre métier. Il ouais. euh, y a aussi moyen de mettre, évidemment, le logotype, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et faire en sorte qu'il soit cliqua, cliquable vers... Votre site, ou alors votre promotion du moment, ou alors ce que vous voulez montrer. Euh, euh, moi, je trouve ça sympa quand on voit la signature manuscrite. Ça donne un... Voilà, je trouve mmh. que c'est à la fois... Enfin, ça donne un côté plus humain. Euh, on, en parle, on en parlait hier en prépa, peut-être pour des personnes qui sont plus dans de la création. Ça peut ouais, avoir aussi ouais. un côté euh, sain, plus, plus sympa, plus, plus chaleureux. Mmh. Voilà. Et puis, bon, on l'a vu aussi, hein, mettre, mettre les, les réseaux sociaux. Bon, ça, généralement, c'est proposé dans le logiciel qui vous, qui vous permet de, de faire cette signature-là. Vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. Hein. Peut-être que vous priorisez oui. celui que vous utilisez le plus. Hein. L'idée, ce n'est pas d'avoir la ribambelle de 10 réseaux sociaux. C'est d'avoir ceux que vous allez utiliser le plus, euh, le plus régulièrement. Peut-être Et... que... Peut une question. Qui, a, qui met sa, sa photo, par exemple, dans sa signature, dans la salle ici Ouais, Allez-y. Oui. J'ai une question parce que mettre la photo euh, quand on est, euh, quand on fait une signature mail, mais lorsqu'on le déploie à l'ensemble de l'entreprise, parce que moi c'est ma, vraiment ma problématique, c'est pas euh, la signature personnelle, c'est une signature qu'on veut déployer sur 750 collaborateurs. Ouais. On va pas avoir euh, leur faire générer à chaque fois la photo. Enfin, on les a, hein, les photos de collaborateurs. Comment ça se passe en fait pour arriver à personnaliser euh, et que ça soit aussi quelque chose qui soit peut-être lié au système d'information, mais qui arrive mmh. à, à coupler les deux. Parce que ça, après, c'est la problématique, le faire sur du one-shot, très bien, mmh. mais le déployer à plus grosse échelle, un peu plus difficile. Combien de collaborateurs vous avez 750. Ah oui. <rire> euh... <rire> Alors, ce qui est possible de faire quand vous, vous gérez un serveur de messagerie à 750, je pense que c'est le cas, c'est de rajouter une image commune à tous les collaborateurs. Même nous, à notre échelle, ici, a des euh, dizaines, euh, Chantal, en fait, euh, c'est elle qui a fait le bandeau Mardinov et elle l'ajoute en pied de page de toutes nos signatures. En fait, elle nous, elle nous prévient quand même, mais, euh, limite, mais après, limite, elle n'est <rire> pas obligée. Elle n'est <rire> pas obligée, limite. Elle pourrait euh, nous mettre l'image qu'elle souhaite en pied, de, en pied de signature. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle de l'organisation. Mais ce qu'il y a avant... Oui, mais ça, mais par contre, on ne peut pas personnaliser... Euh, non, c'est pour tout le monde. Ouais, voilà. Ou alors ça, tout ça, le ouais. monde a le même nom dans votre organisation. C'est possible, hein, des fois, mais... Euh... <rire> Hmm. Il n'y a pas de moyen, j'ai euh, à notre chaîne, Moi, je n'ai pas, pas de trucs et astuces là-dessus à partager pour générer cette 100 signatures. Ouais. C'est vrai que l'image de l'organisation, on peut faire un, un template commun, mais il y a forcément euh, quelque chose qui va être propre à chaque boîte. Et je n'ai pas l'expérience pour savoir comment on déploie ça pour autant de personnes, effectivement. Mais euh, souvent, les, les, les serveurs de boîte, c'est Exchange, euh, Gmail ou euh, Office 365. Ouais. C'est peut-être euh, de ce côté-là qu'il faut regarder. Ouais. Un tableau Et puis... eh oui. Ouais. Oui, voilà, c'était juste une base savoir. Une de données, Oui, ouais, faire une base de données et arriver mmh. à faire une fusion entre les deux euh, et pour que ça génère automatiquement, puisque la problématique est plus là de faire mmh. un Enfin, gêna-, générer automatiquement. Bah oui, euh, à partir d'un tableau ouais. et des signatures. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a de l'expérience sur le chat ou dans la salle, qui euh, n'hésite pas à nous la partager, là, pour le coup, moi, je. Je n'ai pas cette expérience, mais euh, je comprends la problématique de pas avoir à faire cette sans signature à la main avec le petit outil que je vous ai montré juste avant. <rire> bah, après, j -j dans, dans la communication interne de certaines euh, boîtes, euh, le, le community manager euh, fait un mode d'emploi. Et du coup, demande à chacun, chacune, voilà montre comment il faut faire dans, euh, ben dans ce que tu nous as montré, par exemple, sur Gmail. Mmh. Mais voilà, il y a un côté très corporel, du coup, et tout le monde doit le faire, etc. Dans un temps donné, euh, bon. C'est ce qu'on a, mais ça marche pas forcément. Ben bah oui. Mmh. Si ouais. <rire> s'il y a une astuce sur le, sur le live, on est preneur. N'hésitez hein. pas. Si vous connaissez les petites astuces de base de données pour les signatures, on est preneur. Euh... Si je reviens sur la photo d'interlocuteur, je le vois souvent sur des, euh, plutôt des interlocuteurs commerciaux, Moi, je le vois régulièrement, euh, ça, qui envoient des emails plutôt de prospection. Et je me, je me suis rendu compte que ces emails de prospection étaient souvent accompagnés d'une photo, peut-être pour euh, avoir un peu plus de chance que ça fonctionne et que ça ne fasse pas trop euh, spam. En fait. voilà, J'ai régulièrement des, des outils de vidéo qui me sont proposés comme ça, et souvent il y a la photo d'interlocuteur euh, en bas, et je pense que ça aide à humaniser un peu, surtout quand on ne connaît pas l'interlocuteur. Donc je pense que c'est un peu facilitant là-dessus. Sur le sur le reste, je n'ai pas forcément de, de préconisation sur ce sujet. C'est un peu au, au choix de chacun de, de voir s'il a envie de mettre sa photo ou pas. Quoi. Et je vous parlais tout à l'heure de, de on vous parlait tout à l'heure de côté euh, léger de l'image. Vous pouvez utiliser Imagify, ce que vous, je vous ai mis en bas là pour euh, pour qui les alléger un, au maximum. Qui est un site en plus, il me oui. semble. Pas besoin de télécharger, donc c'est c'est complètement en ligne pour pouvoir un peu euh, compresser les images et du coup euh, bah, éviter d'envoyer de, de, trop de données, trop d'infos. Alors, si on, on va, là on va prendre notre casquette marketing un petit peu. Euh, on a fait notre signature, on a réfléchi à chaque fois à, à un message clé, par exemple, inscrivez-vous à Mardinov. Eh bien, nous, on a une activité forte dans l'événementiel, mais peut-être que vous, c'est d'autres activités. Donc, on, on peut travailler aussi un appel à l'action, un call to action, euh, en, en bon anglais, marketing, euh, qui, qui incite, en fait, vos lecteurs, vos interlocuteurs à cliquer sur euh, un lien, la plupart du temps sur une image, pour les ramener ensuite vers un site. Donc là, je pense que selon les métiers, il y a plein, plein de possibilités. Nous, on fait beaucoup d'inscriptions à des événementiels parce que c'est aussi notre actualité, c'est aussi notre... notre euh, notre action, notre, notre mission. Euh, hier, en y réfléchissant, on s'était dit que ça pourrait être sympa aussi de proposer un abonnement à une newsletter. C'est aussi un moyen de garder le lien avec vos interlocuteurs. Pourquoi pas faire euh, un petit call to action par rapport à ça. Une annonce commerciale. Alors, en regardant les, les signatures euh, d'interlocuteurs, de, de, bah, je vois aussi des personnes qui mettent euh, une annonce propre à l'entreprise. Par exemple, on a gagné tel prix. On a gagné le prix d'innovation à tel concours, on a gagné un, un prix à tel... Voilà, ça donne aussi des éléments un peu comme sur un site web, des éléments qui viennent nous rassurer, qui viennent crédibiliser un peu l'interlocuteur, crédibiliser l'offre et l'entreprise. Ça peut être aussi des, des, bonnes, des bonnes options. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre euh, Localisation de votre point de vente. Ça, si on a une activité très locale, on avait changé par exemple un restaurant pour essayer de mettre un petit picto. Euh, pour, euh, bah, pour vraiment en un coup d'œil voir où il est, puis peut-être que derrière le clic, mettre un, un lien vers une carte interactive qui facilite euh, la venue de ses clients. Ça pourrait être une option. Oui, il y a aussi des, des événements où euh, l'objectif il est de se tenir au courant par email et où on connaît le lieu qu'à la dernière minute. Mmh. Et c'est qu'en ayant reçu cet email, par exemple. Et du coup, bah, vous mettez le lieu euh, là, mais c'est que pour les personnes qui ont reçu l'email. On va encore plus loin là. Mmh. Là, on va aller. Hein, on optimise le CTA là. Mmh recrutement, Ouais, ouais. ouais j'ai déjà vu aussi, oui. Donc, effectivement, après, bah, il faut que, la, par rapport à l'annonce qu'il y a sur l'image, le, le, la page de destination, vous ne mettez pas la page d'accueil de votre site, vous mettez évidemment la page euh, vers l'offre euh, adaptée. Et ce qu'on voit de plus en plus, qu'on n'utilise pas nous, mais euh, on se dit, ça peut ça peut être sympa, c'est les prises de rendez-vous en ligne. Il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de faire ça. Si Est-ce que certains parmi vous, certaines parmi vous en utilisent Oui. Et, et tu l'as mis dans ta signature ou non, ok. On, on, voit, on voit ce type d'outils, donc ce sont des outils en fait, qui vont en fait, euh, donner accès quelque part à votre agenda. Là, c'était pas du PNG ce que j'ai fait. Qui vont donner accès à votre agenda à d'autres personnes pour qu'ils puissent prendre directement des rendez-vous. Alors, dans ce type d'outils, vous allez quand même pouvoir programmer euh, les plages horaires que vous allez ouvrir, évidemment. Pas... Déjà, vous, vous donnez accès à votre, à votre gestion de temps, donc vous allez quand même le maîtriser. Et je vois souvent dans les signatures, effectivement, bah, euh, vous voulez qu'on en parle, on prenez rendez-vous et le lien m'amène vers le fameux Calendly où les concurrents de Calendy sont plusieurs, je vous en ai mis trois, je crois. Uh, Upspot comme toujours. Euh, Calendar.com, appointly et calendly que j'avais oublié, mais euh, qui est aussi un des, un des, des plus connus, la capture d'écran et calendly d'ailleurs. Donc ça, ça peut être aussi un appel à l'action. Vous voyez là sur l'exemple, hop, euh, prendre rendez-vous. Et quand on clique sur « Prendre rendez-vous », on arrive vers l'outil qui permet de, de fixer un rendez-vous directement dans votre agenda. Donc, si la personne le fixe selon les règles que vous avez définies, après, l'événement va vraiment s'inscrire dans votre agenda. Donc, ça peut, ça peut aussi faciliter euh, des prises de contact, des prises de rendez-vous qui peuvent être intéressantes, notamment euh, à ajouter en signature d'email. Sinon, plus simplement du texte. Donc, euh, ben, vous travaillez pas le mercredi, vous avez un jour de la semaine où vous, vous êtes consacré à, à répondre à vos, à vos emails, et ben, vous pouvez le préciser. En pied de signature euh, c'est quelque chose qui est, qui est possible euh, et qui va du coup euh, préciser à votre interlocuteur euh, votre disponibilité et que vous n'allez peut-être pas répondre à la minute donc c'est aussi une, une bonne pratique là pour le coup de gestion des emails qui est un autre café outil qu'on avait euh, qu'on avait proposé mais pour gérer ses emails et gérer son temps euh, bah, préciser peut-être des plages horaires auxquelles vous consultez vos emails si c'est le cas Vous avez, vous, vous avez déjà tenté d'autres call to action Ou est-ce que vous avez d'autres idées à nous proposer Qu'on puisse enrichir notre panel en fait, d'idées de, de prise de rendez-vous, de boutons d'annonces d'événements, prix d'entreprise Il y a juste un commentaire dans le chat pour ouais. dire que les personnes utilisent lundi. Ok. Donc j'ajouterai rajouterai le logo, c'est vrai que c'est un des plus utilisés. Est-ce qu'on peut voir la, la manie est-ce qu'on peut voir la manip que tu fais, Chantal, pour euh, mettre le bandeau dans l'organisation euh, sans faire du systématique sur chaque euh, signature individuelle Ah moi, je veux bien, mais c'est pas mon envie. <rire> tu as le droit, hein, quand même. Alors ça, on peut vous le montrer, mais par contre, c'est ouais, propre à chaque messagerie, en fait. Euh, donc moi, je peux vous le montrer... Ouais, Euh, moi, je peux vous le montrer sur Gmail. Mm -hmm. Je crois que c'est possible sur Office 365. Je ne sais pas exactement où c'est. Nous, c'est dans les options Gmail. Donc, ça, c'est l'interface d'admin de la personne qui gère les emails. Il ouais, faut Donc, être administrateur. Euh, Il ouais. faut être administrateur. Nous, on est administrateur. <rire> Alors, sur Gmail, c'est dans un onglet qui s'appelle Conformité. Ouais. Pourquoi Voilà, mais à chaque fois, on essaye de, de s'en souvenir. En oui, ouais, si, Il faut que ça mm. soit conforme à tout le monde. Quoi. Et là, on a ajouté un pied de page. Donc là, si, si je fais ajouter une autre règle, hop, je peux créer mon pied de page ici. Non, non, c'est pour ça que j'ai fait un <rire> Là, je peux mettre ma signature. Une image éventuellement en, en partant d'ici. Peut-être j'ai l'image de tout à l'heure, non Non, je plus. Et donc là, justement, hein, l'image, c'est ce qu'il vous disait tout à l'heure, Xavier, il faut aller le chercher là où elle est hébergée, hein. ouais. sinon ça ne marche pas. Il faut toujours prendre un lien comme, euh, comme celui-là, si je reprends le même... Hein. Si je voulais mettre par exemple les logos de l'organisation dans le pied de page de tout le monde, ce qui serait possible, les logos de notre organisation, je pourrais faire comme ça. Et ensuite, vous le.. Ouais, L'image, voilà, si, vous la mettez en surbrillance et vous lui attachez un, un lien. Alors qui lui n'est pas forcément hébergé, évidemment, mais. Vous pensez à nommer, et puis voilà, puis ensuite vous avez l'option euh, possible ou pas d'ajouter un pied de page euh, de vos collègues euh, ou pas. Alors peut-être pas, parce que normalement ils sont au courant de ce que vous faites. Voilà. Si, vous euh êtes, si vous êtes tous dans la même organisation, c'est-à-dire que les emails internes, c'est peut-être pas la peine de mettre le bandeau, mais après si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Ouais. Si j'envoie un email à Jean-Philippe, il ne voit pas ce bandeau en fait. Ça évite de surcharger les, euh, les correspondances en, en interne. Quoi. Donc nous, on est au Moulin Digital, on est une petite équipe, mais si on était dans un grand groupe comme madame, avec plusieurs centaines de collaborateurs, et que du coup, il y a des outils de communication interne et qu'il y a des messages internes à faire passer, là, par contre, ça redevient valide. Exactement. Et ça, du coup, vous savez que c'est possible sur Gmail et sur... Alors ça, ça c'est le, le serveur d'email. De, de, c'est possible sur tous les serveurs d'email, ce n'est pas du tout propre à Gmail après, ça dépend du serveur que vous utilisez. Quand on est seul dans sa boîte, souvent, on utilise une boîte plutôt publique. Si on a un serveur, à partir du moment où il y a plusieurs collaborateurs, les plus connus, c'est Exchange et Office 365, je dirais. Il y a peut-être Nextcloud aussi pour la partie open source, mm -hmm. si les gens utilisent open source. Et tu disais quoi d'autre, Jean-Philippe Et Gmail, voilà. Enfin, qui s'appelle Google uh, For Work, je crois. Quand c'est la partie uh, pro. Donc, c'est là où vous allez créer les adresses pour vos collaborateurs, etc. Donc, c'est cette interface-là. Normalement, il y, a, il y a un interlocuteur qui, dans la boîte, gère un petit peu ça. Quoi. Et si vous êtes dans une petite structure, vous n'avez pas ce type de système, et ben, et ben vous faites un copier-coller euh, d'une signature d'un de vos collègues et, et vous l'adaptez, vous le changez votre voilà, euh, nom. Il faut faire à, à peu près en fonction des outils que vous avez quoi, pour être très pragmatique. Et donc, on voit bien euh, la signature Mardinov qu'on voyait tout à l'heure, qui, qui est bien ici et qui s'affiche en ce moment. Il y a un truc à faire attention. Bah évidemment, c'est garder la l'info à jour. Il faut qu'à partir du 11 octobre, on pense à l'enlever. Puisqu'on ne le voit pas. Donc, euh... Allez, la prise de rendez-vous en ligne. Euh, Peut-être on fait un, un petit récap de... Des bonnes pratiques, on va dire des, Un petit récap des bonnes pratiques pour une signature mail euh, efficace, accrocheuse Oui, alors bah, c'est tout ce qu'on a vu. Donc soit le portrait, soit le logotype, soit les deux. Euh, les infos évidentes, hein, prénom, nom, fonction entreprise, comment vous contacter, euh, si vous avez une adresse physique, la légèreté des images, ça c'est important euh, bon, à la fois pour la planète et aussi pour le temps de chargement. Hein, ça, ça a dû déjà vous arriver de voir quelqu'un dans la signature faire ça. Les typos, on n'en a pas trop parlé, pourtant dit, mais euh, ça, c'est important aussi. Utilisez les typos de base que vous voyez partout. Essayez pas de faire dans, dans l'originalité de ce point de vue-là. En tout cas, hein, vous utilisez les Verdana, Futura, Helvetica, arial, etc., celles de base, Taoma, voilà, celles-là seront visibles partout. Pourquoi on ne peut pas être original, du coup Bah Pas comme ça. Il y a ah, plein d'autres façons. Okay. <rire> non, euh, en fait, les typos, elles ne euh, sont pas forcément installées sur le, le client, c'est-à-dire sur la personne. Euh, vous, si vous mettez du Roboto, vous, vous l'avez installé sur votre machine, mais la personne qui va vous lire ne l'a pas. Donc, ça affichera pas du Roboto, par exemple. Donc les, les plus, les plus connus, voilà, c'est celle que Chantal le donnait. as oublié le comique sans MS Ah oh oui, je me demande pourquoi euh... je ne l'ai pas dit celui-là. Alors celui-là, vous, vous effacez, tu, <rire> tu, tu, tu rends mobile. <rire> Parce qu'il est standard, hein, il y a tout, tout le temps celui-là. <rire> en revanche, il est possible de, de, de jouer sur les, les, la graisse euh, ou alors l'orientation. Donc soit gras, soit fin, soit italique, soit pas, bon, ça vous pouvez faire. Et d'un point de vue des couleurs aussi, alors là pareil, mettez pas une couleur par lettre non plus, mais essayez de voilà, rester sur un, un, un même genre de couleur qui va idéalement, ou alors qui soit en contraste par exemple de complémentaire avec votre logo par exemple. Les réseaux sociaux et le site web cliquable, euh, la vérification si votre, vos images et tout est responsive donc adapté à la fois à l'ordinateur et à votre, votre téléphone. Donc on a dit les liens qui fonctionnent et mis à jour évidemment et idéalement euh, à chaque fois un call to action parce qu'il y a toujours moyen de faire un call to action est ce qu'on peut éviter ben, c'est de mettre trop de call to action Il faut peut-être pas forcément mettre trois bandeaux quatre images vous avez gagné 12 trophées vous voulez tous les afficher après ça fait un peu home sandwich donc c'est pas forcément une, une très très bonne pratique euh, les citations alors ça c'est euh, <rire> à chacun de voir euh, il y a du pour, il y a du contre, euh, il faut, faut faire attention à la citation, peut-être qu'elle ne soit pas trop longue, qu'elle ne soit pas trop clivante non plus, je pense. Euh, je, je le vois peu utilisé, j'essaie de chercher dans, les, dans ma boîte mail, je n'en ai pas vu tant que ça, à mon grand regret, parce que j'aurais aimé euh, pouvoir reparcourir ça, mais je n'en ai pas vu tant que ça. Ouais. ouais. Mmh. effectivement, ouais. Le slogan en revanche, hein, ce n'est pas une citation, mais mmh. ça, marche, ça marche très bien. Ouais. Eh ben, des liens cassés ou des infos pas à jour alors, les infos à poids à jour, ça arrive assez facilement, donc euh, prudence là-dessus. Des images trop lourdes ou malaisantes Alors, trop lourdes, on voulait dire, je pense, le poids, j'imagine. <rire> Et les images malaisantes, c'était une autre catégorie. <rire> c'était une autre catégorie. Bon, euh, voilà, on est sur une signature d'email, on n'est pas sur… Euh... Euh, ouais, c'est pas forcément adapté, hein C'est pas forcément adapté. Hein voilà, on est sur un email pro. Et des typos bah, illisibles, on en a parlé, et évidemment, euh, multicolore. Euh, alors, à part si vous avez vraiment une super idée créative, mais euh, prudence. Prudence. Vous aussi, vous avez un best-of des pratiques. Ouais. Voilà. Ou votre petit truc que vous avez envie de partager avec les autres aujourd'hui, le, le petit truc en plus que vous avez imaginé sur votre signature, que vous avez mis en place. Que... Ou repérer. Oui on peut avoir des signatures qui soient ponctuelles dans le temps, en fonction des événements, en fonction de l'actualité, en fonction des promos, en fonction de, de plein de choses. Quoi. Mmh, carrément. Je pense que c'est une bonne pratique plutôt que de, de vouloir tout mettre dans la même signature, de plutôt la faire varier dans le temps. C'est euh, plutôt euh, une bonne pratique, ouais. Les couleurs, il y a quand même des choses où on ne voit rien du tout. Euh, J'en ai eu plusieurs dernièrement où il y avait des couleurs très pastelles où on ne voyait rien du tout. Ou à l'inverse, c'est des couleurs qui vrillent un peu à l'écran, euh, ah. qui sont pas du tout adaptées parce qu'en en fait, c'est pensé plutôt pour du print et pas forcément pour du digital. Et donc du coup, les couleurs ne répondent pas bien où on ne voit rien du tout. Il y en a une où j'ai même dû recopier pour arriver à avoir ah, euh, les indications qui étaient, qui étaient notées. Voilà, ah ouais. Ça, Je pense que c'est important aussi des fois dans les couleurs trop claires, un peu compliqué. Merci. Bonne, bonne astuce, oui. effectivement. Tout le monde n'est pas en dark mode. Alors, moi, j'ai une réaction quand je reçois des, des mails avec une signature et je voudrais savoir si c'est partagé ou pas. Euh, la première fois, je trouve ça très bien, je regarde, etc. Bon, quand c'est animé, euh, ça dépend, voilà. Ouais. Mais après, quand on commence à avoir des échanges et qu'on a indéfiniment cette signature, eh bien, moi, ça m'énerve parce qu'en fait, j'ai l'œil à mais à chaque fois, je me dis, mais non, j'ai déjà vu, donc mmh. ça me fait perdre du temps, en fait, ouais. et de l'attention, etc. Et je voulais savoir si c'était partagé ou pas. Et euh, s'il y avait moyen, par exemple, ce qui serait l'idéal, c'est d'avoir peut-être pour les deux, trois premiers mails, une signature et après l'enlever. Enfin, c'est ma réaction. Oui, mais c'est euh, effectivement, quand vous avez un fil d'échange qui, qui dure un petit peu avec un interlocuteur, c'est de remettre la signature à chaque fois. Ça, ça mange de l'espace d'écran. Alors là-dessus, euh, la solution, c'est de, de, de, quand vous répondez, de penser à l'enlever, mais souvent, on l'ajoute automatiquement la signature. Vous avez un bouton pour ajouter vos signatures quand vous êtes sur votre boîte mail. Normalement, il y a un petit bouton qui vous dit, est-ce que vous voulez ajouter votre signature qui okay, est ici Hop, on peut changer de signature ou pas en mettre, je pense. Voilà, aucune. Mais il faut y penser, quoi. Oui, Ça, du coup, c'est vous, c'est pas votre interlocuteur oui, finalement. Moi, ah, oui. Sur la ah oui, bah, oui. Ceux que je reçois. Ah, ah oui, oui. Ah ben, il faut, il faut que votre interlocuteur fasse ça, sinon. Ouais, ouais. <rire> Et attention aussi aux dimensions des images. Nous, c'est vrai, quand on avait testé les bandeaux au début, ouais. je les avais mis en place, j'avais mis en place euh, des trucs beaucoup trop grands. Et en fait, ça, ça, on répondait, ça tenait la moitié d'écran. l'écran, c'était un fond d'écran que j'envoyais à chaque fois. Voilà. Donc du coup, euh, Jean-Philippe m'a dit, euh, c'est pas super ton truc en fait là. <rire> voilà, donc, euh, mais oui, je suis d'accord, ça peut être un peu, euh, c est, c est, Oui, c'est pas forcément idéal quand on a, on a un échange qui dure avec une, une personne. Oui. Juste une information pour répondre à madame par rapport aux couleurs. Pour une meilleure lisibilité, il y a des contrastes de couleurs à respecter. Vous avez une échelle de contraste qui est accessible pour les malvoyants, par exemple, que vous trouvez sur Internet. Donc, il faut se baser sur ces contrastes de couleurs-là. D'accord. Et Super. en général, si il faut avoir plus de 75 de contraste pour que ça soit lisible par tout le monde. Mmh. Donc, autant utiliser cette échelle de contraste. Euh, que vous trouvez en libre accès euh, sur Internet pour voir si vo vos choix de couleurs conviennent ou pas. Donc on peut mettre le, les codes de nos couleurs et nous dit c'est suffisamment contrasté, c'est ça Oui, oui. De okay. bah, toute façon, il, il propose euh, tout, tout pratiquement tous les contrastes okay. possibles entre le fond et, et la police de caractère et vous voyez euh, où vous êtes au niveau pourcentage et vous savez qu'il okay. faut avoir plus de 75% pour être lisible. Bon, on l'ajoutera. Voilà. Super, lien. cherchera. Ça, ça s'appelle ouais. comment Vous... Echelle de... Echelle de okay. on l'ajoutera en merci. lien du café au ouais. Merci, merci pour l'astuce. Une question dans le chat. Ouais. C'est Mehdi qui dit, on peut définir. Enfin, c'est une proposition. Il dit qu'on peut définir une signature de réponse également. Donc peut-être que pour Madame, ça peut être une solution pour cette signature qui revient indéfiniment. Mmh. Peut-être qu'il y a des paramétrages possibles. Donc merci Mehdi. Merci. Pas d'autres retours Oui euh... <rire> Alors C'est plus une question qu'un retour. Euh, nous, dans notre organisation, il y a quelques années, on s'est libéré de pas mal d'informations dans notre signature mail qu'on qu pensait euh, non pertinentes ou plus pertinentes, euh, type l'adresse postale, euh, l'adresse mail, mmh. que historiquement on remettait alors qu'en fait il n'y a pas d'intérêt. Euh, donc on a une partie euh, personnalisée avec nom, prénom euh, et ligne directe. Un, le lien vers notre site enfin notre adresse de, de site internet et un bandeau que je fais sur euh, sur Canva qui renvoie vers le dernier enfin le prochain événement euh, on s'était aussi délesté des boutons euh, de, de des réseaux sociaux LinkedIn Facebook tout ça je voulais savoir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on, on, on s'interroge sur euh, le sur la taille en fait euh, et le nombre d'emails qu'on envoie dans la journée, et du coup, euh, l'impact de, de nos signatures. Mmh. Est-ce que ces boutons, ils euh, chargent le, le poids de, des signatures ou pas du tout Est-ce que ça a un impact euh... euh, C'est une petite image bon, Souvent, pas... c'est des images, je crois que c'est des oui. 16 par 16, mmh. la résolution, il me semble. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment ouais, pas grand-chose. C'est hein. la même chose que les petits favicon, là. Donc, normalement, le fait qu'il y ait un ça... lien... 16, euh... par 16, 16 par 16, donc c'est vraiment très, très peu. Le lien, finalement, c'est du texte. Oui. Mmh. Ce qui va charger, c'est plus l'image avec le call le to bandouille. action, qui, elle, évidemment, euh, est un peu plus lourde, mais euh, les réseaux sociaux... Après, la bonne pratique, c'est est-ce que vous les utilisez Est-ce que vous êtes actif sur ces réseaux sociaux-là Et mettre ceux où vous êtes actif et pas forcément toute votre présence en ligne. Vous avez créé un compte Twitter il y a cinq ans, euh, vous y allez une fois les, tous les deux mois, bon... Euh, c'est pas, pas la peine de le mettre. Mais euh, ça, c'est plutôt une discussion à avoir euh, au sein de la boîte, je pense. La suite Non, c'est fini hein, sur le sujet. Non, La suite, c'est des événements, je crois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe alors la semaine prochaine eh Ah ben, bah tiens, euh... Jean-Philippe <rire> Donc la semaine prochaine, il y a mardi 9, le, nove... le 11 octobre, pardon, au Clos du Puy, à Châteauneuf-sur-Isère. Donc 5 pitchs, 5 entreprises euh, innovantes euh, sur le territoire. Qu'on vous invite à découvrir parce que bah, ils viennent, ils sont venus s'entraîner ici et puis et puis c'est difficile de ne pas en parler. <rire> c'est la surprise, mais ils sont vraiment impressionnants. Donc ça, 18h. le 4 novembre, donc du coup le vendredi, premier vendredi euh, du mois, la même heure. Ici, on va parler du référencement local, donc euh, comment faire connaître son activité dans sa zone de chalandise. On va s'intéresser euh, bah, au plus connu qui est euh, Google Maps. On va s'intéresser à d'autres outils un peu moins connus comme Page Jaune ou Apple Plan. Puis on partera même un petit peu d'OpenStreetMap pour, ah, voilà, euh, très pour, bien. pour, pour oh. ouvrir le sujet sur les, les logiciels libres. Il y en a un qui va être content. Mmh. <rire> Et le 17 novembre, bon après il y en a d'autres, mais bon, on n'en met que trois, hein, donc le pitch presque parfait, le 17 novembre. Donc le, le, le, le petit frère de Mardinoff. Qui permet à des entrepreneurs de venir rôder, tester leurs discours devant un public bienveillant, euh, vous en l'occurrence, ou d'autres. Euh, ça ne sera pas ici, on va essayer de le délocaliser et on va chez IPM, IPM. On va chez IPM France, qui est une société euh, basée à mais voilà, On mettra l'adresse et les infos utiles en, en temps et en heure. Et tous ces événements, comme la plupart de nos événements, sont d'accès libre donc, ne euh, voilà, pensez pas que pas que c'est réservé que à certaines personnes. Hein, vous, euh, vous vous inscrivez et, euh, et vous venez et vous profitez. Un grand merci à vous. Merci. Et à très bientôt euh, ici euh, au Moulin. À bientôt. Au revoir. Au revoir.